Dans cette vidéo, nous allons regarder comment déterminer l'antécédent d'un nombre par une fonction affine en adaptant la méthode à la présentation de la fonction. Commençons par une fonction affine définie sous sa forme algébrique. Pour cela, considérons la fonction affine f qui a tout nombre x associé moins 3x plus 4. Pour calculer l'antécédent de 5 par f, il suffit de rechercher le nombre x dont l'image par f est 5, autrement dit tel que f de x est égal à 5. Avec l'expression algébrique de f, on obtient l'équation moins 3x plus 4 égale 5. Voici la résolution de cette équation. Ainsi, on trouve que l'antécédent de sine par f est moins un tiers. On retiendra que pour calculer l'antécédent d'un nombre par une fonction affine exprimée sous sa forme algébrique, on peut résoudre une équation. On aurait pu tout aussi bien rechercher cette valeur par essai successif. Deuxième situation, celle où la fonction affine est définie à partir d'un tableau de valeurs. Pour cela, considérons la fonction affine g suivante. Pour déterminer l'antécédent de moins 1 par g, il suffit de rechercher la valeur moins 1 sur la ligne des images de x par g, puis de regarder la valeur correspondante de la variable, c'est-à-dire 3. Autrement dit, g de x égale moins 1 pour x égale 3. De la même manière, on trouve que l'antécédent de 3 par g est 1. Autrement dit, que g de x égale 3 pour x égale 1. Regardons une troisième situation dans laquelle la fonction affine est définie par sa représentation graphique. Et considérons la fonction affine h suivante. Pour calculer l'antécédent de moins 1 par h, il suffit de repérer sur l'axe des ordonnées où sont portées les images, la graduation moins 1, puis se déplacer horizontalement jusqu'à la droite et lire sur l'axe des abscisses la valeur associée, ici 3,5. Ainsi, h de x égale moins 1 lorsque x est égal à 3,5. De la même manière, on trouve que l'antécédent de 4 par la fonction affine h est 1, autrement dit que h de x égale 4 pour x égale 1 terminons par une fonction affine définie par un programme de calcul. Considérons pour cela la fonction affine p définie par le programme suivant. Choisir un nombre, le multiplier par moins 2, ajouter 4 et annoncer enfin le résultat. Pour calculer l'antécédent de moins 5 par la fonction affine p, il suffit de remonter le programme de calcul à l'envers en effectuant à chaque étape l'opération inverse de celle indiquée. Le résultat de notre programme doit être moins 5. Ensuite, le contraire d'ajouter 4, c'est retrancher 4, ce qui donne moins 5 moins 4 égale moins 9. On remonte encore le programme. L'inverse de multiplier par moins 2, c'est diviser par moins 2, ce qui donne 4,5. Et donc, le nombre choisi pour obtenir moins 5 pour image doit être 4,5. Autrement dit, P de x égale moins 5 pour x égale 4,5. De la même manière, on trouve l'antécédent de 2,4 par h qui est 8 dixièmes. Pour conclure, on remarquera qu'il est important d'adapter sa recherche à la présentation de la fonction.